L'ancien patron du renseignement extérieur, arrêté pour corruption. Importation de voitures, Gandouzi apporte des précisions. Vers la participation du FFS aux élections locales anticipées. L'ancien patron du renseignement extérieur, le général-major Mohamed Bouzit, arrêté pour corruption. Le général-major Mohamed bouzid l'extrait discret conseiller d'Abdelmajid Aboune sur le dossier libyen, et ancien patron de la direction de la documentation et de la sécurité extérieure, DDSE, a été arrêté depuis ce matin vendredi, et se retrouve entre les mains des enquêteurs du Centre Principal Militaire d'Investigation, CPMI, de Benaknoun, qui dépend de la Direction Centrale de la Sécurité de l'Armée, DCSA a pu confirmer Algérie par au cours de ses investigations. Son arrestation intervient suite à une enquête officielle diligentée par le tribunal militaire d'Oblida, a-t-on encore pu confirmer au cours de nos investigations L'ex-homme fort du renseignement extérieur algérien fait l'objet de graves accusations, dans un dossier très lourd. Il est effectivement cité comme principal suspect dans des affaires de trafic d'influence, réception d'indus avantages et corruption, mais aussi de diffusion de fausses informations ayant pour conséquence de porter atteinte à la sécurité nationale. Selon nos sources, le Général-Major Mohamed Bouzit Di Youssef, devra être présenté demain samedi ou plus tard dimanche prochain devant un magistrat instructeur du tribunal militaire de Blida, qui risque ensuite, de le placer sous mandat de dépôt et de l'incarcérer à la prison militaire de Blida. Selon nos sources... Au moins deux autres anciens hauts gradés de la direction de la documentation et de la sécurité extérieure, DDSE, sont également en état d'arrestation et font l'objet d'une enquête minutieuse pour leur complicité et leur participation aux affaires scabreuses du général-major Mohamed Bouzid di Youssef. Algérie Par publiera dans ses prochaines publications des révélations fracassantes sur ce scandale qui ébranle de plein fouet le renseignement extérieur algérien. Âgé de 69 ans, le Général-Major Bouzit était l'un des plus influents généraux des services secrets algériens au cours de ces dix, dernières années. Il avait été réinstallé le 16 avril 2020 comme patron de la Direction de la Documentation et de la Sécurité Extérieure, DDSE, et puis il a été limogé de ce poste le 20 janvier 2021 à la suite de ses nombreux échecs à fournir aux autorités algériennes des renseignements fiables et pertinents sur les évolutions des événements complexes en Libye. Auparavant, il avait dirigé la DDS de septembre 2013 jusqu'à mars 2019, date à laquelle il avait été déchu suite à la chute du clan présidentiel des Bouteflika. La chute du général-major Bouzit Youssef ne manquera pas de provoquer une véritable onde de choc au sein de l'institution militaire algérienne. L'homme qui était considéré comme expert de la crise libyenne et du Sahel finit au Géol. Quel incroyable rebondissement, qui démontre l'extrême fragilité actuelle des appareils sécuritaires les plus névralgiques de l'État. Importation de voitures, Gandouzi apporte des précisions. L'expert en économie, Brahim Gandouzi, a apporté des éclaircissements au sujet de l'importation de voitures neuves en Algérie ainsi que la situation du marché national. Nous faisons le point sur ce qu'a dit le spécialiste ce vendredi 10 septembre 2021. En effet, la crise pluridimensionnelle qui s'est abattue sur notre pays, a eu un impact considérable sur le secteur automobile. La crise économique et le retardement de l'importation de voitures en Algérie, font que le marché automobile tourne au ralenti. Brahim Gandouzi a en effet abordé le sujet qui suscite l'engouement indéniable des concessionnaires mais aussi des citoyens algériens. Effectivement, le professeur de l'économie à l'université Moulou de s'est penché sur le sujet, de l'importation de voitures neuves. Cela à l'issue d'un entretien accordé aux médias généralistes TS à Algérie. Brahim Gandouzi a indiqué que l'État a endurci la procédure de l'importation. Cela pour limiter le niveau de cette dernière. À travers cette démarche, le gouvernement vise à atténuer les déficits externes, balance des paiements, dans le même contexte, l'expert a indiqué, que l'État a accentué les restrictions pour limiter la baisse des réserves de change. Notamment en cette période de crise sanitaire dont l'issue reste incertaine a ajouté le même intervenant. En outre, l'économiste a précisé que les accords préférentiels conclus entre l'Algérie et ses partenaires économiques, l'empêchent d'appliquer le tarif douanier pour régler ses achats de l'extérieur. Automobile, le marché national est à sec, déclare l'expert. De ce fait, le gouvernement a eu recours à des mesures non tarifaires. Notre spécialiste en économie a cité, à ce titre, la définition d'une nomenclature des activités d'importation et la codification spécifique des activités homogènes relevant d'un seul groupe. C'est un effet d'éviction qui est recherché, par rapport au nombre élevé d'importateurs a expliqué l'orateur. C'est toujours ce dont nous informe la même source médiatique. Par ailleurs, Brahim Gandouzi a déclaré que le marché national est à sec. Et ce, en raison de la suspension de la fabrication automobile selon le dispositif CKD-SKD. Ainsi que le retard enregistré dans la délivrance des agréments aux opérateurs économiques. L'économiste a mis en exergue l'incertitude en matière de prise de décision, concernant ce secteur. Notre pays n'arrive pas à trancher sur les trois options existantes. À savoir l'importation de voitures neuves par le biais des agents économiques, l'importation de voitures d'occasion par les particuliers. Ou encore se lancer dans l'industrie automobile et rompre avec le processus de montage, qui comporte plusieurs inconvénients. C'est toujours selon les déclarations du professeur en économie faite aux médias suscités. Vers la participation du FFS aux élections locales anticipées. La participation du FFS aux élections locales anticipées se précise. C'est en tout cas ce qu'a laissé entendre le membre de l'instance présidentielle du Front des Forces Socialistes, FFS, Hakim Belassel, lors de son intervention ce matin devant les membres du Conseil National. Hakim Belassel a indiqué que ces élections locales prévues pour le 27 novembre prochain devraient être pour nous, une opportunité pour prendre le pouvoir local dans les APC et les APW. La décision, a-t-il poursuivi, a pour but d'empêcher les clientèles du pouvoir et les affairistes de torpiller le seul espace démocratique, malgré ses limites et les entraves, auxquelles sont confrontées les populations. Belacel a par ailleurs souligné que son parti devra aborder cette question avec lucidité, responsabilité et sens inouï de patriotisme, tout ajoutant qu'il sera d'abord question de faire un diagnostic sans concession sur nos différentes participations, Recensez objectivement nos apports, nos atouts et nos manquements.